Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, je viens d'intégrer il y a à peu près euh, trois semaines à la louche comme ça le programme Mission Passion euh, et je me destine à devenir coach en reconversion professionnelle. Ce qui me plaît beaucoup déjà c'est le fait d'être guidée, d'être vraiment accompagnée, la possibilité d'avoir accès à des coachs pour à chaque fois un petit peu chaque problématique que tu vas rencontrer tu te retrouves plus seul avec tes doutes mais tu es euh, vraiment euh, on va dire euh, euh, comment dire tu peux vraiment te, dès que tu as un doute tu peux vraiment te saisir d'une solution qui est à portée de main et venir vite balayer tout ça pour avancer et ça c'est vraiment chouette ça te permet de faire du concret et d'être tout le temps dans le concret et plus dans juste dans tes idées quoi et ce qui est hyper fort aussi, c'est le, le groupe, la force du groupe. On adore ça, on est, et tout, toutes les personnes du groupe adorent également être en groupe, et ça donne une force incroyable dans notre, à la fois dans l'énergie et dans la concrétisation de nos objectifs. Pour moi, le plus gros changement, ça a été de me dire, euh, « Ok, je sais ce que je vais faire de ma vie, quoi. » Et en fait, ça va être super cool, ce que je vais faire de ma vie. Donc à fond, dev perso, ça, ça a beaucoup changé et, euh, et j'ai encore quelques peurs, c'est normal, et puis je pense que c'est sain d'en avoir en fait, mais j'ai envie d'aller et de les vaincre quoi. Et euh, cette rage, je l'avais déjà avant, mais maintenant d'être entouré, bah, tu, tu sais que tu vas y arriver quoi qu'il arrive quoi, et ça c'est cool. Oui à fond, j'ai déjà des idées, je voulais déjà en parler en Lingen parce que je, je suis moi des coachs, tu vois, plus pour le sport ou quoi euh, sur, euh, sur internet et je me disais, putain c'est con, quel, quel, quel bosse comme ça quoi, franchement si elle faisait un petit peu différemment, ça pourrait lui ouvrir vachement de portes, je me dis, bah, attends je vais en parler à lingen je pense que là il peut avoir une cliente, <rire> donc oui à fond.